Pour ce qui s'appelle un week-end d'intégration, c'est sûr que ça a plutôt mal démarré. D'ailleurs, moi je voulais pas y aller. Allez Léa, n'exagère pas, t'en fais pas un peu trop là Fallait pas rater ça quand même. Et puis, faut pas généraliser, on s'est fait des super potes, hein Yanis C'est là qu'on a rencontré Tom, Juliette, Lucas... Oh, mais la petite Léa voulait rentrer chez papa-maman peut-être Oh mais arrêtez C'était l'anniversaire de ma grand-mère. Ça faisait super longtemps que j'avais pas vu mes cousines en plus. Bah si les filles n'avaient pas insisté, euh, j'y serais même pas allée à ce week-end d'intégration. Non mais arrête Léa À part ces trucs lourds, moi j'ai adoré quoi D'ailleurs, tu sais qu'on va se présenter pour les élections du bureau des élèves, Yannis et moi Non Sérieux Vous listez Mais avec qui On est sur la liste de Juliette. Elle comme présidente, et Lucas en vice-président. Vous allez nous organiser des soirées de ouf, c'est sûr Et quand est-ce que vous annoncez votre liste Tu verras bien. Et avec nous, finis les vieilles traditions, bizutage et compagnie. Eh, faut que ça change, hein